Si vous observez le cycle naturel du corps, sur la base de ce cycle naturel, une fois par mandala, un mandala c'est 40 à 48 jours, au cours de ces 48 jours, il y a trois jours durant lesquels votre corps n'a pas besoin de nourriture. Si la conscience pour savoir quels sont ces jours n'est pas présente, en Inde ils ont fixé ce qu'on appelle Ekadashi. C'est-à-dire que quatre jours avant la pleine lune, quatre jours avant la nouvelle lune, les gens ne mangent pas. Ils se réveillent le matin, pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, seulement après le coucher de soleil ils mangent un repas. C'est juste pour permettre au système de se réaligner. Si vous lui donnez cette pause, c'est très très bon pour votre santé et pour la façon dont votre corps fonctionne. Parce que le système a besoin de ce temps pour s'ajuster, de la nourriture tous les jours, tous les jours, c'est beaucoup de travail. Pour le corps, donnez-lui une petite pause. Donc, quelle est la signification spirituelle C'est un nettoyage. Si votre système n'est pas vibrant, vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit de spirituel vous vous sentez léthargique. Pour un méditant, le pire ennemi est le sommeil. Pour être assis ici, les yeux fermés, et être pleinement alerte, ça demande autre chose. La plupart des gens, s'ils ferment les yeux, ils s'endorment. Donc être assis ici, et être très alerte avec les yeux fermés, demande un certain niveau de vibrance dans le corps. Donc pour créer cette vibrance, nous observons comment manger, que faire, combien manger, toutes ces choses. Ce n'est pas spirituel, mais ça fournit le bon genre de corps. Donc dans ce contexte, jeûner de temps en temps, donner au corps une pause pour se rétablir, récupérer sa vibrance, ne pas être rendu léthargique par la nourriture est important. L'écart idéal entre un repas et le suivant est de 8 heures, toujours. Si huit heures ne sont pas possibles pour vous, un écart d'au moins 5 heures est nécessaire. Vous devez ressentir une certaine sensation de faim avant de manger. Avant d'avoir faim, si vous mettez de la nourriture dans le système, le système va devenir léthargique, il ne sera pas vibrant. Donc, la vibrance humaine peut exister à différents niveaux, dans de nombreuses dimensions. Elle peut vous emmener à des dimensions d'expérience et de vie complètement différentes. Donc, maintenir le corps en forme est un prérequis de base Somehow on this day I feel that uh, the need for food is not as much as it is on other days so uh, reducing the food intake uh, definitely helps to clean the system and it also gives rest to the digestive system So we fast for 24 hours and break the fast in the night with a particular kind of meal which is more gentle on the system Meal of kanji, papaya, chutney and cooked vegetables. Every morning before we do our morning practices, we have neem and turmeric with a de light honey water. Our Sadhguru says this has a lot of medicinal benefits and is very supportive for yogic sadhana. Tout ce que vous empruntez à la planète va causer un certain niveau d'inertie dans le système. Maintenant, l'important c'est que vous soyez conscient de cela et que vous mainteniez les niveaux d'inertie au minimum. La raison pour laquelle, pour voir si votre sadhana fonctionne ou non, on regarde toujours votre quantité de sommeil et votre vivacité, c'est parce qu'on teste l'inertie. Quelle quantité d'inertie générez-vous Si vous générez trop d'inertie, de toute évidence, vous devez y faire quelque chose. Donc, les niveaux d'inertie vont augmenter si le corps ne permet pas à une certaine quantité d'énergie d'entrer au niveau cellulaire. Pour qu'elle entre au niveau cellulaire, le nîmes et le curcuma combinés sont un formidable... C'est comme un dilateur. Vous savez ce qu'est un dilateur Si votre ophtalmologiste vous regarde dans votre œil, il regarde dans votre œil et ne voit pas grand-chose. Il met un dilateur, votre œil devient comme ça. Maintenant, il regarde votre œil. Donc c'est une sorte de dilateur pour l'énergie. Ça dilate le corps de telle manière que ça permet à l'énergie d'entrer et de remplir chaque cavité du corps. C'est important. Autrement, si vous faites beaucoup de sadhana, pas juste. Le nîmes et le curcuma ne sont pas tout, ce sont des aides physiques. La sadhana en elle-même le fait. Le nîmes et le curcuma sont de bonnes aides parce qu'ils dilatent la structure cellulaire, de telle façon qu'elle est capable d'absorber. Pendant que vous faites vos asanas, le corps va simplement crépiter avec un autre genre d'énergie. Donc, consommer du nîmes et du curcuma avec de l'eau, et du miel légèrement mélangé fait des merveilles pour nettoyer le système en dilatant le système. Quand vous faites la sadhana, une chose c'est que ça assouplit les muscles, une autre chose, c'est comme la dilatation assouplit les muscles, cette souplesse en conséquence devient un moyen de progressivement faire du système une possibilité plus puissante. Donc prendre soin de son alimentation, et de quelques autres choses est important, aussi important que la sadhana. Être discipliné avec votre nourriture, ce que vous faites entrer dans le système, est aussi important que faire la sadhana. L'idée c'est que si vous prenez cette combinaison de nîmes-curcuma tôt le matin et buvez quelque chose de chaud, cela nettoie l'estomac de manière importante. S'il y a des infections mineures dans votre estomac, elles vont disparaître, et ça tue aussi les cellules cancéreuses du corps. Quand je dis cellules cancéreuses, ce n'est pas que vous deviez, vous savez, être diagnostiqué d'un cancer. Tous nos corps ont des cellules cancéreuses. Ce n'est que lorsque ce pourcentage de cellules cancéreuses dépasse un certain niveau, que cela devient une maladie. Autrement, chacun de nos corps a des cellules cancéreuses et c'est leur nombre qui détermine notre état de santé de bien des façons. We just got done with our in the hall is we sit cross-legged and we eat with our hands. By eating with the hands, you really create that connection with your food before it even goes into your mouth. Another aspect of how we eat in the hall is we eat in silence. It really helps you be more conscious and aware. And why this is important is because I've become more aware of how my body is while I'm eating. In situations back at home or watching TV while eating, you put your hand into the bag of chips and all of a sudden there's no, there's no more chips left. But when you eat this way, consciously, you can better feel the sensations in your body and to know when to stop. Here at the ashram, we have two meals a day. After introducing this diet, I've seen some changes in the way I do my practices. My sleep quota has gone down quite significantly. Saguru says there should be at least eight hours gap donc si vous espacez la nourriture entre un repas et le suivant, s'il y a un écart de 6 à 8 heures, sans manger quoi que ce soit entre les deux, la plupart de vos cellules cancéreuses vont mourir. Malgré tout, si certaines d'entre elles sont résistantes et ne s'en vont pas, c'est pour ça que deux fois par mois, il y a Ekadashi pour vous. Maintenant, de très grandes études ont été faites et elles disent toutes la même chose. Si vous jeûnez juste pendant un certain temps... Jeûner ne veut pas dire huit jours, quinze jours et vous tuez. Non. Simplement, vous mangez votre repas ce soir, le prochain repas n'est que demain soir. Si vous créez cet espace, la plupart des cellules cancéreuses sont neutralisées. Vont-elles toutes disparaître Non, certaines d'entre elles savent se dissimuler. Mais elles ne pourront jamais augmenter en nombre et se regrouper en un seul endroit pour créer une maladie. It's not just about the type of balance. L'après-midi, ils vont vous donner ce qu'on appelle ici Kulu et que les Anglais arrivés ici ont appelé horse gram. Donc dans l'après-midi, ils vont vous donner une soupe de Kulsi. Vous buvez la soupe de Kulsi et le Kulsi est, parmi les lentilles, c'est la lentille la plus riche en protéines de la planète c'est très énergétique. Donc c'est pour ça que les chevaux de course sont nourris avec ce haricot qu'on appelle haricot de coussi. Ça va augmenter la chaleur dans le corps. fever I can better tell what my body needs. Sometimes I feel like eating more raw food. It's depending on how much energy I've exerted, I'm able to tell better because I'm eating in this conscious manner. I have definitely never enjoyed eating food this much. It's definitely a different way of eating.